Pour utiliser WeVideo, oui il faut commencer par aller sur WeVideo. Oui c'est ce que je vais faire en cliquant ici dans l'URL. WeVideo. Oui Ça apparaît ici. C'est celui-là, WeVideo oui Online Editor. Alors, je vais me connecter en, sur, en cliquant sur Login. Et pour se connecter, il faut utiliser Login with Google. Fait que dans le fond, c'est il vient euh, utiliser les informations qu'on a déjà données dans Google. Et comme on utilise un Chromebook, eh bien, on est déjà connecté à notre compte Google. Alors là, il voit mon compte ici. Je m'appelle Alexandre Bézinet. Je clique là-dessus. Et ça fait souvent ça. Il faut le faire deux fois pour bien se connecter. Je ne sais pas pourquoi il faut le faire deux fois. C'est spécial. Mais une fois qu'on est là, on retrouve notre petit identifiant Google ici. Euh, donc on est bien connecté grâce à nos informations de notre compte Google. On est connecté dans Oui Vidéo.